Perfect. Chaque fois que je vois qu'il matraque quelqu'un, c'est comme s'il me matraquait moi. Parce que je peux ressentir ce que ces gens ressentent. Et ça fait mal au cœur. Il faut que ça s'arrête. Ça, ça ne peut plus continuer. Je risque un anébrisme suite à ça ou alors un AVC. C'est grave. Là, je me sens soulagée parce que Lilian va mieux, physiquement il va mieux. Bon, il y a encore des visites médicales, je suis le dentiste, je suis le chirurgien. Donc il ne va plus au lycée. Hein. Après l'ablation des broches, il est parti euh, une semaine après il ne veut plus du tout y aller parce qu'il bon, n'a plus de motivation, hein, sachant qu'il va redoubler. Et l'année prochaine, bah, il envisage de partir à l'internat parce que je pense qu'il veut partir de cette ville, euh, du regard des gens et tout ça. Donc il vit un peu mal. Quoi. Et là, moi, je suis un peu fatiguée parce que voilà, il y a tout ça que j'ai eu à gérer un peu toute seule. Donc je n'ai pas eu de soutien de la part de l'État, aucune reconnaissance. Donc j'ai l'impression que... Enfin, donc, je le vis mal parce que c'est un peu comme si on avait un peu cherché ce qui nous arrive et pourtant on n'a rien demandé à personne. Hein. Mon fils n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Donc euh, je le vis un peu mal. Bon, j'ai hâte que l'enquête soit finie pour qu'il euh, reconnaisse qu'effectivement, ce sont qui qui ont tort. Donc hein. je suis dans l'attente.